Bonjour à tous, euh, bonjour Nico, un grand plaisir euh, de te retrouver pour euh, cette nouvelle session euh, de JDR aujourd'hui, on va euh, aborder aujourd'hui la présentation d'un supplément mais surtout un peu faire l'historique d'un jeu absolument fantastique qui s'appelle Dead Genesis, on y reviendra rapidement, avant ce que je voudrais c'est remercier euh, Edge Studio euh, pour sa confiance qui nous a fourni tout euh, le matériel nécessaire pour pouvoir euh, assurer euh, cette présentation et euh, on va commencer euh, tout de suite là euh, dans le vif du sujet. Au programme on va un petit peu parler voire hein, beaucoup parler euh, de l'extension qui arrive euh, là incessamment euh, sous peu euh, qui s'appelle Artefact alors euh, ben, Nicolas en parlera beaucoup mieux que moi et puis surtout on vous parlera euh, comment dire du, du, du, du mythique euh, des Genesis euh, qui est un jeu que moi j'avais j'avais raté et qui euh, ben, par l'intermédiaire de ce supplément mais surtout par l'intermédiaire d'une réédition euh, de ces euh, euh, mémoire 3 euh, ou deux ouvrages euh, deux ouvrages De ces deux ouvrages Un euh, spécialement dédié euh, donc aux règles Et un autre plus euh, orienté au euh, background euh, Devrait avoir J'aime pas envie de dire une seconde vie Parce que ça veut dire qu'il est mort à un moment puis j'y crois pas du tout Mais euh, si vous êtes intéressé bah, C'est vraiment le moment de vous lancer dans Doge Genesis et euh, du coup Certainement de m'accompagner parce que moi je suis totalement Tombé amoureux euh, de ce que j'ai Découvert par l'intermédiaire des des documents que, que Edge nous a envoyés. Nico, comment tu te sens Ça va bien, la forme la patate. La, patate. Ouais, ouais. <rire> la patate Ça fait toujours plaisir l'arrivée d'un nouveau supplément parce que, ah oui. pour rebondir à ce que tu disais, ça, ça, ça redonne un, ouais. un souffle à des gammes de, de JDR, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Vrai, moi, j'aime bien ce, ce concept de suppléments qui sortent régulièrement, que ce soit des règles ou ou euh, des campagnes, parce que bah, ça, ça apporte des nouvelles, des nouvelles personnes euh, mmh. vers le jeu. Mmh. Tu sais, plutôt que la nouvelle mode où on reçoit toute une gamme d'un coup puis débrouillez-vous avec ça et il se passe plus rien pendant trois ans. Je là, me demande euh, de quel mode tu parles. <rire> <rire> on en reparlera peut-être une autre fois. Mais oui, on euh, fera. L'arrivée voilà, de Artifact pour Dead Genesis bah, relance l'intérêt pour la gamme et va peut-être euh, conquérir de nouveaux joueurs. Ouais. alors en plus, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, et on peut le dire tout de suite, c'est que non seulement on a ce supplément qui arrive donc là, on va vous faire la présentation du supplément sous son format PDF. On reviendra sur tout l'intérêt euh, et, et peut-être euh, déjà l'intérêt euh, de pouvoir obtenir ces choses-là en, en PDF. Parce qu'on a beaucoup réfléchi hein, euh, sur ce sujet-là et on a des propositions à vous faire. Euh, mais conjointement, donc à l'arrivée en PDF et aussi à l'édition euh, Book euh, d'Artefact, il y a la réimpression des livres initiaux, et ça, c'est une très très bonne chose. Avant oui, de parler de Dead Genesis, vraiment, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, on va d'abord se concentrer oui, oui. sur l'extension, et donc se concentrer sur les personnes qui connaissent déjà ce jeu. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez le découvrir, ça viendra en deuxième partie de vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir donc dans ce supplément Artefact, Nicolas eh bien, Artefact, c'est la boîte à outils du MJ. Mmh. Alors, bon, c'est clair, ce n'est pas, pas vraiment un supplément qui sera dédié aux joueurs, même si une partie vont intéresser les joueurs. Mais euh, globalement, c'est un, un compendium de règles, de nouvelles règles, où on va plus loin, proposer de nouvelles choses que le MJ va pouvoir euh, utiliser, il va pouvoir piocher dedans, tout prendre, ou une partie, mmh. pour euh, améliorer son expérience de jeu. Mmh. Maintenant que le jeu, il l'a rodé, etc., il va pouvoir euh, rajouter de nouvelles choses. Ça peut servir aux joueurs aussi. Parce qu'avec Artifact, on... on a rajouté euh, des nouvelles choses pour la création de personnages. On peut aller plus loin dans la création de personnages. Alors, ça ne modifie pas les règles, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des personnages... Qu'est-ce euh, que vous demandez euh... mmh. Ils n'ont Et... pas tout à refaire, hein. ce n'est ouais. pas... pas des nouvelles règles. C'est que là, on, on, on, va, euh... on va gratter, on va f... brosser un petit peu plus l'historique des personnages. avec. Euh... Oui. C'est un jeu qui a déjà euh, qui est déjà installé depuis longtemps, 2015-2017. Hein, 2015 apparition euh, officielle du jeu, 2017 un euh, peu près chez nous. Donc il y a quand même déjà. Une durée de vie, euh, il est installé. Et Artefact, ouais. c'est un nouveau souffle. C'est euh, ouais. la possibilité de dire, bah « Ben voilà, vous avez joué avec ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Et puis maintenant, on vous, vous en donne un petit peu plus. » Donc, euh, même si, comme tu le dis, c'est pas forcément un ouvrage euh, euh, nécessaire, c'est vraiment l'ouvrage. Si tu es fan de cet univers, ça te, ça, te, ça, te, ça, te, ça te donne une nouvelle énergie, en fait. Exactement, ça te donne une nouvelle énergie. Ça va te permettre de créer des historiques de personnages beaucoup plus fouillés. Mm -hmm ou même des historiques du groupe de personnages puisqu'on mmh. va te donner des options pour euh, améliorer euh, l'histoire avant l'histoire euh, tes persos vont arriver sur la table là avec euh, avec déjà un bagage derrière mmh. qui va être qui va être autant d'outils pour le mj pour euh, rajouter du, de la consistance à ces parties donc ça c'est le, le côté super intéressant vis-à-vis euh, -vis des joueurs c'est à dire qu'on va améliorer euh, la création de personnages euh, de Dead Genesis. Elle était déjà très fouillée, parce qu'on ouais, va y revenir, ouais, mais ouais. Dead Genesis c'est un jeu très fouillé. Ouais. Et, euh, et là, on va aller encore plus loin dans le détail, plus loin dans l'historique du personnage, du groupe, du du culte. Il y a ou, tout euh, un cascading de, dans la création du personnage, il y a tout un cascading ouais. qui se fait. Hein. Je choisis des... Je... bêtement mon sexe, euh, y a rien. Après, il ouais. y, y a des classes, euh, des sous-classes, il euh, y, y, y a plein de choses qui cascadent. Là, on, on va donc euh, passer encore un level supérieur dans cette description-là, en fait. Ouais, c'est création de personnage étendue, on va rajouter euh, ouais, plein, plein, plein, plein de choses. Euh, L'intérêt, c'est d'aller fouiller là-dedans, c'est des options pourra, dans lesquelles on pourra piocher. Et pour le euh, MJ, ça... du coup et pour le MJ, bah, comme je te disais, c'est une énorme boîte à outils. Donc, il va y avoir des règles en plus. Il va y avoir, par exemple, des règles sur le voyage et la survie. Mm -hmm. euh, qui va te permettre de, de, de, de simuler plus facilement euh, ces phases-là dans, dans le jeu. Mm -hmm. Il va y avoir un système vachement plus développé sur les blessures et surtout les méthodes de guérison. Mm -hmm. euh, et la médecine, en l'occurrence. qui est La médecine est un peu particulière dans ce monde post-apo. Il va y avoir plein de nouvelles options pour des règles de combat. Euh, il va y avoir des nouveaux équipements, des nouveaux pouvoirs, des compétences de culte et euh, des, trucs, euh, des trucs fun comme des technologies euh, qui vont réapparaître, des, des technologies exhumées, comme on sait le faire dans Dead Genesis, qui vont, qui vont ressurgir avec des secrets euh, qui, qui vont les accompagner. Alors, c est, c est, c est... Donc voilà, tout ça, c'est étalé sur 12 chapitres. Ouais. Ça va être, un, ça va être un, un, un bel objet, tout noir. Ouais. Euh, oui, euh, mais, euh, Voilà. Ouais, tu, tu, tu, tu, tu. Et donc, euh, ouais, il va y avoir plein, plein de belles choses. Et en fait, c'est ça qui est génial c'est que tu euh, ouvres la boîte et tu as plein d'options qui vont popper. Et euh, toi, MJ, tu vas prendre ce que tu veux dedans pour, pour améliorer, euh, améliorer ta, ta partie. Alors, voilà euh, l'intérêt d'artefact. Ouais, mais alors, du coup, la question qui vient, c'est euh, euh, mais comment on faisait avant euh, Je veux dire, par là, il euh, y a des améliorations euh, pour, euh, pour les règles du jeu et tout ça le jeu en lui-même était, était, était assez structuré pour répondre à tous les ouais. besoins. Là, c'est vraiment dire, on vous, on vous donne un, un, une petite pilule supplémentaire de, de, de, de boost, mais euh, on peut continuer. Ce n'est pas très bien sûr. ce que je veux dire, parce que je, je présente le produit, mais on peut continuer sans, mais avec, c'est mieux. Bah, on a vécu sans jusqu'à maintenant, Voilà, euh, ça se passait bien. Mais ça peut combler des manques que certains mmh. ont ressenti, mmh, mmh. effectivement, pour avoir des historiques plus fouillés. Maintenant qu'en fait, l'univers, au fil des sorties, s'est embelli, mmh. à rajouter des détails, bah, ce, ce supplément de règles et euh, d'équipements et, et de, nouvelles, de nouvelles options proposées bah, accompagne l'évolution du jeu en lui-même avec son histoire. Parce mmh. que le, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais... Au fil des suppléments, euh, c'est un jeu à secret des Genesis. Mmh. Au fil des suppléments, on a, on a découvert des choses, on a découvert le monde, on a découvert des, on a découvert des subtilités et bah, voilà, maintenant, euh, on arrive avec Artefact et euh, ça, ça inscrit dans le marbre un petit peu tout ça. Est -ce que, euh, ça, lui en... donne, ça lui donne un sens en termes de règles. Est-ce que euh, en achetant le livre, en, en, en tant que joueur, euh, je ne risque pas euh, de me spoiler Est-ce que dedans, il y a euh, des scénarios Est-ce que dedans, il y a, il y a ouais. des choses qui sont, euh, voilà, qui sont impactantes sur euh, mon expérience de joueur Non, non, il va pas y a... tu ne vas pas te spoiler en, en feuilletant artefact si tu es joueur. Tu vas peut-être y trouver l'inspiration. Pour, euh, pour customiser ton perso ouais, ouais. ça c'est une bonne chose ouais, ouais. Voilà. il y a du fluff, puis... il, y a, il, y a, il y a des informations comme ça qui vont me permettre bah... euh, dans mon interprétation d'approfondir mon personnage clairement. Ouais. clairement si tu fais partie de, de, de ce culte qui justement euh, cherche à, à découvrir par exemple les les anciennes technologies, bah là, tu vas trouver de l'inspiration. Mmh. Euh, tu... Ouais, tu tu... Et ça va te donner des pistes et ça va, ça va enrichir ton perso. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient faibles avant, hein. mmh. mais, euh, mais non, voilà. Parce qu'il ouais. y, a, y, a, y a ce qu'il faut dans, dans, dans, dans un ouvrage complètement ouais. dédié à ça, on, on va y revenir, mais celui-là, on est d'accord que c'est vraiment la, la, la, le, le supplément. C'est euh, intéressant d'avoir un supplément comme ça qui n'est pas euh, orienté que sur un des deux protagonistes, euh, entre guillemets, du, du, du, du jeu de rôle. D'habitude, soit on fait des suppléments euh, qui sont très orientés MJ, soit on fait des suppléments qui sont plus background et puis orientés euh, joueurs. Là, ils ont réussi, sans euh, léser euh, un des deux côtés, à, à, à satisfaire, à offrir au MJ plein de nouvelles clés euh, de dynamisme pour Exactement. dynamiser ses scénarios. Et puis, en même temps, plein de nouvelles euh, clés pour euh, le joueur, pour qu'il puisse euh, rentrer et interpréter euh, au, mieux, euh, au mieux son personnage. En fait. ah ben, un joueur qui feuillette ça, il va avoir les yeux qui brillent. Ah, voilà, c'est si ça. S'il a si un, euh, si un minimum acclimaté à l'univers de Dead Genesis, ouais. il va trouver des options qui vont, qui, vont, euh, voilà, qui vont stuffer son personnage et, euh, et rendre le truc vachement plus intrayant. Et peut-être ouvrir des possibilités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Hmm. Donc oui, c'est un bel outil qui sort. Ouais, ouais. Euh, mais bon, oui, alors, qu'on soit d'accord, hein, là, on n'est pas sur, sur un scénario, une campagne, une aventure, mmh. euh, etc. C'est mmh. la boîte à outils. Comme ça arrive souvent dans beaucoup de gammes de jeux de rôle, où, où voilà, tu as des extensions de règles ou qui apportent des nouvelles subtilités, des nouvelles options. Et, et c'est d'autant d'outils que euh, le maître, comme les joueurs, peuvent utiliser ou pas, ou partie, ou la totale. Mmh. Ouais. Euh, on va parler du jeu. Euh, en ouais. lui-même. Euh, alors, on en a discuté, on a beaucoup échangé. Euh, tu te rappelles dans quel état j'étais <rire> Comment je... je suis passé à côté de ça Ah ouais, ouais j'étais en colère avec on moi. C'est presque engueulé. Mais... Ah ouais, j'étais. Oh, ça m'a, ça m'a. J'en en, en ai encore là. La... Vous verrez pas sur la caméra, mais j'en ai, j'en ai les poils qui se dressent là. Non, non, je suis tombé dans les pommes moi quand je suis tombé sur ce truc. Je me suis dit mais alors bon, alors après 2015-2017, j'étais très. géographique. Ouais ah ouais, non mais c'est un bijou, c'est un bijou tout court. Tout est beau. La mise en page est, est exceptionnelle. Euh, le, le, les dessins, sont, les dessins tout, tout ce qui est, tout ce qui est euh, graphique à l'intérieur, c'est exceptionnel. Euh, le traitement, euh, traitement euh, d'impression est exceptionnel. Euh, les bouquins, pff, mon Dieu, c'est exceptionnel. Enfin euh, voilà, d'où ça vient, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Euh... Alors, en plus, c'est difficile à trouver aujourd'hui. Bon, on ouais. y reviendra euh, ouais, ça, dû, ça a dû être un, un putain de phénomène quand c'est sorti ça, Alors c'est un petit peu le jeu qui, euh, qui s'est posé là-dessus quand je dis là-dessus, en haut de la pyramide dans, dans le, le thème du post-apocalyptique mm. alors à savoir que ce qu'on ce qu a entre les mains c'est euh, déjà une deuxième édition, c'est The Genesis Rebirth, mm -hmm. comme tu as pu le noter mm -hmm. parce qu'il y avait une première version, alors The Genesis c'était un jeu allemand mm -hmm on présente beaucoup de jeux qui sont ni français ni américains hein. quand même c'est pas mal euh, c'est un, un jeu allemand qui est édité par une boîte qui s'appelle Six More Vodka ouais. et, euh, qui est porté par Edge hein, notre partenaire Très et euh, qui en est à sa deuxième édition qui est la plus aboutie entre la première édition et celle-ci il y a eu beaucoup de changements de règles donc mmh. euh, là on a vraiment une version aboutie mmh. et euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais c'est effectivement ça a été porté en 2016-2017 en France 2016 ou 2017 je sais plus trop mais euh, c'est arrivé là comme euh, le jeu post-apo, euh, qui... post-apocalyptique. Il n'y en a pas tant que ça des jeux post-apocalyptiques. Mais celui-ci, euh, bah, ouais, c'est le... le codex ultime. Et euh, effectivement, par son aspect graphique, et euh, le binôme qui a composé le jeu euh, ouais. je... a, a bossé pour Marvel, tu vois Oui, c'est ouais, ça, ont... ouais, carrément. Ouais. Ils ont bossé chez Marvel Comics, donc c'est des gens qui avaient... Euh une ligne artistique bien établie et ça se voit parce qu'on oh a oui. des bijoux cohérents. Quoi. Enfin, au niveau graphisme c'est super beau. Moi, moi quand je regarde le, le, le jeu, euh, j'ai je, des relents de drifts euh, de, de confrontation. C'était, ah ouais. une classe. Je ne sais pas si tu la connais. C'était une classe très particulière de mecs qui s'injectaient des trucs en fait pour pour faire du bon, mutagène. Il y avait c'était une classe où tu avais la, une capacité de mutagène et tu pouvais muter et tu pouvais, tu pouvais. Et, et J'ai ressenti euh, complètement ça. Tu peux nous parler en 2-3 minutes du fluff euh, de, de de Genesis. Ouais. Et eh ben écoute, The Genesis. Euh, imagine notre monde euh, un petit peu plus tard en 2073 un cataclysme cataclysme apparaît, mmh. avec la chute de, de météorites sur la planète Terre, oh. qui euh, ravage euh, l'entièreté de la planète. Euh, le jeu commence lui, enfin le jeu commence quand on joue, c'est 500 ans après euh, ce cataclysme. Mmh. Autant te dire que, que la, la, la, la planète est déchiquetée et en gros les seuls, le seul territoire viable aujourd'hui c'est euh, une partie de l'Europe mmh. et l'Afrique. Mmh. Et le centre du monde, c'est la Méditerranée. On n'a mm -hmm. plus de nouvelles du reste. Mm -hmm. euh, donc maintenant, euh, l'humanité, euh, ce qu'il en reste, a survécu. Mm -hmm. C'est constitué dans une nouvelle société euh, bah, post-apocalyptique. Hein, ça porte bien son nom, euh, suite à cet apocalypse. Et euh, c'est composé en différents cultes. 13 cultes, euh, en l'occurrence. Qui sont des sociétés avec des motivations diverses et variées. Dans différentes régions, que sont la Borca par exemple, qui, qui pourrait correspondre à ce qu'était l'Allemagne avant, la Franca qui correspondrait à ce qu'était est, euh, qu est la France, ce qui était la France avant, l'Afrique comme je t'ai dit qui est devenue une espèce d'Éden dans ce, dans ce nouvel univers, bizarrement. Même si euh, l'Afrique aussi a son cratère et euh, j'y viens au cratère parce que c'est la source du problème. C'est que ces météorites ont apporté euh, une plaie, un fléau sur la planète. Mmh. Euh... Elle devait contenir quelque chose. J'ai toujours peur de, de trop en dire à chaque <rire> fois. Mais euh, ces météorites, dont une qui est tombée sur le massif central en France, tu vois, euh, créent autour d'elles, une météorite, euh, des champs de sport ouais. qui ont un impact, qui ont un impact sur, sur tout le vivant. Et même les humains. Mmh. Ils peuvent créer effectivement euh, de sévères mutations ah, euh, chez l'humain qui a entraîné au fil du temps l'apparition d'une nouvelle espèce qui s'appelle l'Homo de Genesis, mmh. nous le nom. Voilà. Ça fait des, des créatures pas très sympas, euh, qui ne veulent pas que du bien à l'Homo sapiens que nous sommes. Parce que les joueurs vont jouer des Homo sapiens, ouais. euh, qui, voilà, qui évoluent dans cet univers, qui essayent de survivre, et, euh, en se constituant en des sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure, et vont euh, bah, découvrir tous les secrets de ce nouveau monde. C'est tout l'intérêt du jeu, c'est que le fluff est énorme. Ouais. Quand, tu, quand tu lis le livre, tu, tu, tu, tu rentres dans un univers détaillé, euh, mais vraiment euh, enfin, dans un niveau de détail qui est assez impressionnant. alors C'est le côté, euh, le côté euh, du jeu qui pourrait faire un petit peu peur, c'est qu'il est hyper fouillé. Alors, je, je, je, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui doit être destiné à des gens motivés mmh. en particulier le MJ parce qu'il va falloir qu'il euh, qu rentre dans cet univers qu'il l'assimile avec, euh, avec beaucoup de nouveautés beaucoup de vocabulaire les, les gars sont allés vraiment très loin dans le détail mais c'est fantastique c'est le jeu, euh, hein. jeu d'une vie hein. c est, c est vraiment, ça fait partie de ces jeux de rôle il y en a, il y en a quand même quelques-uns sur la toile euh, où tu pourrais jouer Kassa pendant 2-3 euh, pendant ah, ans, en fait. Hein clairement, puisque c'est aussi un jeu à secret, c'est un jeu à intrigue, mmh. puisqu'il va y avoir des conflits entre ses clans, entre ses cultes. Il va y avoir euh, de la politique et, euh, et des secrets qui vont être découverts au fur et à mesure de la lecture du livre de base, d'une part. Mmh. Mais tout n'est pas dit euh, dans le livre de base. Il va au-delà dans toutes les extensions qui sont sorties, comme euh, Black Atlantic ou... Euh, ton sang, enfin, en, en ton sang, etc. Il y a eu, il y a eu trois gros bouquins campagne mm -hmm. qui te permettent de découvrir des régions tout en évoluant dans un scénario super bien construit euh, et, et découvrir tous les secrets. Même le mj va découvrir au fur et à mesure de, de la lecture de, de ses livres tous les secrets que peut proposer cet univers super détaillé. C'est en ça qu'il est impressionnant le jeu. J'ai été, été surpris parce qu'on l'a dit, les créateurs ont travaillé pour, euh, pour euh, Marvel Comics. et ouais. euh, euh, Je vous renvoie aux, aux bandes annonces qui ont été faites et qu'on retrouve très facilement euh, sur Internet. Je ne sais pas si je la mettrai dans, dans la vidéo pour peut-être pas essayer de se faire striker la vidéo pour ça, mais n'hésitez pas à aller ouais. faire des recherches. Est carrément des courts-métrages est... ils sont pas ouais. tombés ils ne pas... se sont pas dirigés vers de l'animation pour faire leur bande-annonce ils ont clairement euh, fait euh, du live euh, ouais. avec des acteurs avec des effets spéciaux absolument hallucinants avec une ambiance euh, on l'a dit très post-apocalyptique mais ce n'est pas du post-apocalyptique euh, à la Mad Max c'est hein. ouais, ouais, vraiment un truc euh, très à part et très unique euh, donc ça a vraiment une, une, une véritable identité autour de cette, cette identité il y a aussi, euh, tu le disais, le caractère géographique qui importe beaucoup, hein, puisqu'il y a de magnifiques suppléments euh, de, jeux, justement de cartes, hein, des, éléments, euh, des éléments de géographie très, très, très importants. J'imagine que c'est un jeu de rôle dans, dans lequel on se promène beaucoup. On doit pas oui. mal voyager, non? Ouais, d'où l'intérêt d'ailleurs d'une de, des, des nouvelles règles offertes dans Artefact qui, qui sort, qui va. C'est pas fait, fait exprès, tiens. <rire> non, vas-y. Mais ça va. C'est très orienté sur les règles de voyage. Ouais. Donc euh, effectivement, ça va permettre ça. Euh, oui, alors comme je te le disais, on, on est donc 500 ans après les chatons ou les Châtonnes, mm -hmm. qui était le, le, le, la chute des six météorites sur l'Europe. Les chatons, si c'est si c'est en voilà. grec, le, le ch c'est k, donc Ecaton. Mon, mon grec est super rouillé <rire> et euh, donc les gens se sont réorganisés en sept cultures, mm -hmm. comme je disais. Donc ils sont Borca, Franca, Pologne qui pourrait ressembler à ce qu'était la Pologne avant, Balkan, donc c'est un peu les pays, bah, les pays balkans qui sont qui sont restés très sauvages, et très tribaux, euh, Ibrispania qui est, euh, est l'équivalent de la péninsule ibérique, Purgar qui est le Purgar qui est ce qui pourrait correspondre à l'Italie euh, d'avant et qui est justement euh, est encore organisé sous un système de cité-état, de doge, de, de, de famille euh, ah ouais, dégénérée. Ouais. Et, et euh, donc les joueurs voilà, appartiennent à, à, à, à, à cette culture mm -hmm. et appartiennent aussi à euh, 13 cultes. Les cultes, qu'est-ce mm -hmm. que c'est C'est bah, une façon de, de, de voir les... le monde, c'est une façon de s'organiser. Ça, c'est essentiel dans le jeu, les cultes. Bah en fait, ton, ouais, per ton personnage est défini par une culture et un culte, au départ. Et euh, en fonction de ça, as, as tes motivations, as euh, tes particularités, tes pouvoirs, ce qui a fait de toi euh, le personnage que tu es, avec ses spécificités, et, euh, et ses buts dans la vie, dans ce monde décharné, détruit, ravagé, qui essaye de se reconstruire. L'humanité euh, euh, s'est réorganisée, bien sûr, comme mmh, elle sait le faire, mmh. euh, comme on vient de le voir, et, et lutte contre le mode de Genesis, contre... Euh, contre l'amorce. L'amorce, c'est le nom qu'on a donné à, à cette chose euh, venue don ne sait où qui se développe dans les cratères mmh, et qui, mmh. qui, qui s'étend sur le monde. Et, euh, et voilà. voilà euh, en gros, dans, dans, dans quelle histoire on vit. Euh, Ce n'est pas simple. Il faut imaginer que la vie est un combat de tous les jours et qu'effectivement, il va falloir voyager pour trouver des ressources, pour découvrir des secrets, pour trouver des solutions à, à des problèmes, à des intrigues. Et, euh, et on va au fil du jeu parcourir le, le monde connu et, euh, et, et, et comme, ça, euh, comme ça avancer dans l'intrigue oui. on l'a pas dit mais c'est du 18 ans et plus hein. oui alors ouais on est sur des thèmes matures hein. ouais, euh, ça ouais. c'est sûr il ouais. y, y a de la, la drogue, il y a énormément de violence ouais. Euh, ouais. voilà il y a de la violence psychologique hein, mmh. avec les, les mutations effectivement des, des, des, des psychonautes. Enfin, de, tous ceux qui sont touchés par les sports mmh. euh, et, et qui, développent, euh, qui développent des choses pas très sympas. Euh, effectivement, on est, sur, on est sur du salve. Ce euh, <rire> n'est ne, voilà, pas un jeu où on va faire jouer euh, la petite cousine de 14 ans. De euh, au niveau du système de jeu, tu peux nous en parler il y, a, il, y a, il y a une révolution ou ouais. il, il y a une particularité Est-ce qu'ils ont leur identité ah eux alors, ils ont leur identité, mais alors, bon, dans, le, dans le jeu de rôle, c'est rare hein, les systèmes qui, qui, qui, qui, qui, changent, qui changent du tout au tout. Et on, mm -hmm. on, cherche, on cherche, il y a toujours des systèmes très intéressants qui vont chercher des possibilités. Dead Genesis, c'est un jeu à D6. Ouais. Mais on n'est pas du tout dans le même esprit que le Year Zero, euh, système comme euh, Engine, qu'on a beaucoup on a présenté ces derniers parlé, temps. Ouais. Qui est aussi qu'à base de D6. Mais là, on joue euh, au D6. C'est pareil, tu vas avoir des attributs, des compétences, qui va te donner un pool de D6 et un seuil, euh, un seuil à, à affronter pour réussir ton action. Tu vas jeter tes d 6 et les 4, 5, 6 sont des réussites. D'accord. Particulièrement, tu fais 4, 5, 6 sur un D, c'est une réussite. Mm -hmm. La particularité du système des Genesis, c'est... que tu fais un 6... Si tu fais un 6, euh, fais un 6 ouais. on appelle ça un déclencheur. Voilà. Et, euh, et le déclencheur va entraîner... Alors bon, déjà, c'est une réussite, hein. Et en plus, ça va entraîner des effets secondaires favorables. Ouais. Un peu comme on a vu dans le système Star Wars. C'est-à-dire si certains, si tu fais, des... bon, tu fais tes succès, mais si en plus tu, tu fais des triomphes, tu vas déclencher des choses. Mmh. Et là, le déclencheur dans Dead Genesis, ça va, va déclencher une capacité spéciale d'une arme, ou euh, déclencher euh, un, un effet type réussite critique sur une action, euh, donc voilà, ou, ou multiplier des dégâts. Donc voilà, le, La clé du jeu, c'est 4, 5, 6 réussites, 6 déclencheurs. Et le déclencheur va entraîner en cascade des effets positifs. Et bien sûr, le 1, il euh, pas bon. Faut beau. pas le faire. <rire> non. Et, euh, et ouais, voilà. Non, fais gaffe quand même. Fais gaffe. Et le. Et, euh, et ouais, c'est un jeu, c'est un système du coup qui, qui est assez fluide, qui est vite assimilé par les joueurs. Tu mm -hmm. expliques. C'est l'avantage, c'est que même si c'est un jeu qui impressionne, hein, moi, j'insiste quand même sur le côté attention d'être Genesis, les gars. C'est pour les gens qui en veulent. Ouais, ouais, ouais, euh, ouais. Mais le système en soi, il n'est il il pas dur à assimiler. On n'est pas, pas dans dissimulationnisme à outrance. On est dans un jeu qui se veut fluide, mm -hmm. hyper dynamique, euh, hyper nerveux. Mm -hmm. C'est ce qu'on veut dans du post-apo. Mais aussi hyper brutal. Euh, autant te dire que les combats sont assez... C'est punitif. Mm -hmm. Très punitif. Voilà, donc, euh, tu, si, si, euh, si ton adversaire euh, cumule les 6 et déclenche euh, pas mal d'effets secondaires... Euh, D'armes qu'il a en sa possession ou de compétences de combat, il peut vite euh, rétamer. Euh, un combat peut durer euh, peut-être deux tours ou trois tours, max, ça va pas durer des plombes. Donc, euh, ouais, c'est un système efficace, tonique, nerveux et brutal. On parle, euh, ouais, ouais bah, bien sûr. <rire> On parle beaucoup, enfin, euh, tu parles beaucoup euh, du caractère euh, d'appropriation euh, du jeu et, et, et de l'implication qu'il faut avoir dans l'appropriation du jeu. Euh, de toute façon, euh, les MJ qui nous regardent, ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils euh, qu fassent leur taf. Mais ça, j'ai envie de dire, quel que soit le jeu de rôle, euh, le MJ, il faut qu'il taf. Peut-être encore un peu plus dans celui-ci. Est-ce que, euh, par contre, côté joueur il, faut, il va falloir aussi un petit peu euh, se faire du mal. Ou est-ce qu'on peut, euh, comme euh, les, euh, les loustiques que nous on est, euh, se reposer euh, sur toi, euh, venir s'installer euh, comme des fleurs autour de la table et puis, euh, et puis attendre qu'on nous donne la béquille Ou est-ce que le MJ se doit de donner euh, comment dire, des, euh, des exercices à faire euh, à, son, à, à, à sa troupe avant, avant de se lancer alors c'est typiquement le jeu pour lequel je dirais qu'il faut une session zéro. Mmh. On n'a jamais parlé de ce concept de la session zéro, mais en jeu de rôle, là... Un, un apéro! De... <rire> on se retrouve tous autour de la table, le ouais. MJ explique bien le monde pour que les gens aient... s'en imprègnent et commence à... Les, gens, les joueurs commencent à, à s'immerger là-dedans et on va réfléchir tous ensemble à quel type de perso on veut, quel culte on veut jouer, quelle culture, etc. Donc je pense qu'il faut bien une, une bonne session Soit avec les joueurs indépendamment Soit tous ensemble Peut-être même indépendamment Parce que ça, là ça peut être sympa Que chacun te découvre cache, les cache persos de, inform... de l'autre ah, ah, ah. ah, Voilà exactement Chacun a ses petits secrets Avec Artefact en plus on en aura d'autant plus euh, Et que euh, à la session 1 Là tout le monde découvre, euh, découvre ce, qui, ce qui se passe autour de la table Ouais je le conseillerais comme ça Une session 0 du MJ avec chacun des, des joueurs et là, on passe peut-être une heure ou deux heures, le temps qu'il faut. Ah, c'est super euh, intéressant. Voir même hein. faire un petit, un petit scénario individuel, tu vois, une heure. Là, c'est vraiment un jeu qui, qui, qui, qui, pour lequel je ferais ça, moi. Si, si euh, je me lançais comme MJ dans The Genesis, je passerais par là. Mais tu vas te lancer show. comme MJ dans The Genesis, tu le sais pas, mais <rire> tu vas pas avoir oui. le choix les pierres, on n'aura jamais le temps de tout faire Mais non, mais de toute façon, <rire> c'est la vie, mon ami À un moment, on mourra et on n'aura pas vrai. tout fait Mais on aura fait vrai. tout ce qu'on on aurait pu faire d'ici là euh, euh... Pourrie, On est bientôt à la retraite, on n'aura plus que ça ouais. Mais oui, bien sûr, attends <rire> bah, toi, bien... Bref, <rire> si on joue à des Genesis un jour Non, là, ce ne sera pas, on se met autour de la table Je vous balance des prêts de tirés C'est intéressant cette histoire de, de round 0 round Là que tu proposes, c'est vrai qu'on n'en avait ouais. jamais parlé dans nos présentations Mais euh, je comprends ce que tu veux dire ouais, ouais. Mais ça, c'est typiquement le, le type de jeu euh, qui, qui s'y prête, toi. Ouais. on, on fouira, on va designer le, le perso ensemble. Et quand tu arrives sur la date, tu es vraiment immergé dans, dans ta seconde peau. Mmh. Avant la conclusion, euh, la gamme, donc, elle se décline sous euh, deux gros ouvrages qui sont quand ouais. même euh, la clé hein, euh, de tout ça, qui avait été euh, sorti en édition euh, limitée, euh, qui avait été également sorti dans une espèce de coffret absolument magnifique avec des bouquins euh, blancs. Euh, par contre, euh, bah, moi, dès que j'ai découvert les PDF, je me suis dit « Oh my God, comment j'ai pu rater <rire> ce truc-là » Je me suis jeté sur le web, et sur le web, <rire> si, à 400 balles, quoi. Mais, euh, mais en, en deçà de 400 balles, ce n'est pas trop possible pour l'instant. Euh, ouais. de, trouver, euh, de trouver ça au format papier. Non, mais ça va arriver puisqu'avec Artefact, ils en profitent pour rééditer euh, le, le, diptyque, enfin, le, le binôme de, de livres de base. Merci, comme tu... Edge. Enfin, là, le... Merci, Edge. <rire> le, le coffret de base, alors effet, comme, comme tu l'as noté, il y a un coffret collector qui coûte un rein ou la moitié d'un rein en boîte rouge magnifique, sublime. Alors ça, c'est vraiment pour pour les gros fans, ouais. mais il y a le, le, le, le boîtier, pareil, à chaque fois c'est dans un coffret, le boîtier blanc mmh. qui va être réédité, là, qui, va, qui, qui, qui arrive avec euh, Artefact, mmh. Ou dedans as deux livres, les deux livres essentiels les, les, voilà, le, la base du jeu c'est euh, Primal Punk mmh. et Catharsis. Mmh. Primal Punk c'est un énorme bouquin de 300, plus de 300 pages qui mmh. va te décrire dans le détail bah, l'univers mmh. avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dont les cultures, dont les cultes, etc l'histoire, l'hécaton, la morse, les, cr les cratères, les sports, les psychonautes et tout, et tout ça. Et tu as un autre bouquin, 350 pages aussi, mmh. qui s'appelle Catharsis, mmh. qui lui est purement orienté Règle. mmh. euh, règles, équipements bien sûr, mmh. et bestiaires, bestiaires. donc euh, la petite compilation de toutes les saloperies qu'on va pouvoir <rire> rencontrer dans cette, euh, dans cette terre accueillante. D'accord. Euh, et, et depuis, ils ouais. sont sortis. C'est ça que j'allais te poser. Euh, il y a d'autres ouais. choses aussi. Alors, entre, il y a ça, entre ça et Artefacts, il y a un écran de jeu. Il y a un écran de jeu magnifique qui est sorti. Euh, il y a des dés propres. Euh, il y a des dés... Euh, bon, c'est des dés 6 mais il y a des dés mmh. spécifiques qui sont sortis. Et il y a, euh, il y a eu euh, trois... Euh, trois euh, alors, c'est bien parce que c'est des bouquins assez complets. Ouais. Euh, setting et campagne. C'est-à-dire qu'on te décrit une région et en plus, on te propose une mini campagne dans cette région. Donc, mm -hmm. comme on l'avait vu pour d'autres suppléments, bah, tu achètes ton bouquin et tu le rentabilises tout de suite parce que tu vas... Euh... En particulier, il euh... y, y a Black Atlantic qui est ouais. sorti qui ouais. décrit toute la région Bretagne, nord-ouest de la Franca, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Bretagne, avec un scénario qui va, qui va suivre. Il y a eu ton sang, qui, euh, qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, dans la région de Toulon, dans le sud de la France. Qui s'oriente particulièrement sur sur la culture des spitaliers et qui va développer tout un système d'intrigues. Et il y a un autre supplément dont le nom m'échappe là, mais euh, supplément et campagne mmh. qui, euh, qui permet de jouer dans la région justement de euh, de, de pargure, euh, donc l'Italie et, et pas loin des clans helvétiques mmh. mmh. qui ressemblerait à la Suisse. Et pareil, il y a une histoire d'intrigue, de, de secrets à découvrir et on découvre bah, ouais, tous les secrets du monde au, au travers de ces campagnes. Donc il y a déjà une belle gamme qui existe et qui te permet de jouer pendant quelques mois, mmh. facile. Et, euh, voilà. et on espère que l'aventure va continuer et qu'il y aura d'autres sorties de, de nouvelles campagnes qui sont très riches. Et autant te dire que ch chaque campagne est super bien critiquée, super bien notée, tous les joueurs en sont satisfaits. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est un sans-faute sur sur la gamme Dead Genesis. Ouais. C'est un du moment où, un où pour jouer du post-apo. Euh, c'est un studio ouais. qui fait autre chose euh, à côté de ça euh, qui, qui, qui C'est ce un bel... ouais. Je pas, pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Mais c'est un énorme projet. Hein, Dead Genesis, ils ont consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour fournir des bouquins aussi euh, ouais. chez détaillés. Ils ont fait des, des mini-films comme tu l'as dit, et euh, je crois qu'ils ont un projet d'élargir de, de, de, de le l'univers ludique de Dead Genesis peut être sur d'autres supports. Mais évidemment, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, euh, quand on voit cet univers et euh, quand on voit le travail de background qui a été fait et, et de fluff qui a été fait, on se dit mais euh, voilà, moi je veux je veux un jeu de plateau, je veux des figues, je veux euh, j'en veux quoi. Voire même voir même partir sur complètement autre chose, je veux de la BD, jeux vidéo. je Ah ouais ouais, je veux du jeu vidéo, je veux de la BD, enfin euh, des romans, euh, bah, ouais, ouais des à romans, fait, des ça, des un univers choses univers comme ça quoi. Est... Oh, ouais. oh, on est d'accord. Il y a de la matière. Bon, on a beaucoup réfléchi sur une chose parce qu'on on vous connaît bien, on te connaît bien, toi, public. <rire> euh, on comprend bien quand on présente des PDF comme ça qu'il euh, y a une petite... Une petite un petit tilt, hein, puis on en a parlé avec Edge aussi, hein, qui nous ont dit, euh, qui nous ont dit, voilà, on sort, euh, on sort sur PDF. Il va falloir que les gens euh, euh, s'intéressent aussi à ce support. Euh, nous, on, alors bien sûr, là, on est en train de vous présenter une gamme. On n'arrête pas de vous dire, oh là là, c'est merveilleux, c'est tellement beau à avoir dans les mains, ça se caresse, on lui fait des bisous et on dort avec. Euh, du coup, euh, nous, ce qu'on imagine plutôt, c'est, bien entendu, là, ça va être réédité en livre acheter euh, les deux euh, bouquins euh, de base euh, en physique parce que ça me paraît moi c'est obligé quoi, tu es obligé, c'est tellement beau. Par contre, euh, pour tout ce qui est jeu de rôle euh, en, en, en général, peut-être qu'effectivement les extensions, les améliorations, les petits codex euh, pour, euh, pour l'MJ, ils peuvent être, on peut s'orienter sur du PDF. C'est quoi toi t as, t as ta vision euh, de ta consommation euh, de jeu de rôle euh, en 2020 aujourd'hui Ah ben moi... Euh, bah... Vu tout ce que tu me donnes à lire, je ne peux pas avoir tous les bouquins. Ben <rire> je voilà. présente. Allez, bosse, bosse, bosse. <rire> Non, je présente. Euh, très clairement, alors qu'au début, moi, j'ai... Non, mais toi, On tu lis donne, en PDF, je... puis après, tu reçois en ouais. physique et tu relis en physique. Donc, euh... hein, dis pas. <rire> il, y a, il, y a, il y a franchement des gammes. Alors, tu vois, alors typiquement, je ne veux pas... En... Moi, je m'en fous, ce n'est pas ma boîte, mais <rire> Artefact, c'est typiquement un supplément ouais. dont tu pourrais te contenter du PDF. Mmh, enfin, mmh. Je dis ça, je ne veux, veux pas que Edge nous tape dessus en disant « Ah, il ne veut pas qu'on le bouquin !» <rire> euh, Effectivement, si tu as euh, Primal Punk et Catharsis qui sont des, des, des, des, des bijoux en, ouais. en papier, ouais. euh, tu peux te contenter d'un compendium de règles que tu n'auras qu'en PDF et que tu auras payé euh, 50% moins cher. Quand même, ouais. ouais. Et que tu as déjà disponible alors que la version physique n'est pas arrivée. Oui, en plus, ouais. Donc, ouais, Artefact, tu peux déjà aller sur Dreyfus RPG, l'acheter euh, 50% moins cher mm. et commencer déjà à le lire. Mm. Bon, après, ça peut, ça, peut te donner, euh, ça peut te donner envie d'acheter le livre physique. Hein, L'un n'empêche pas l'autre. Il s'avère que j'ai maintenant en PDF j'ai acheté en pdf des, des ouvrages que j'ai aussi en physique mmh, mmh, parce que c'est pratique ouais. bah, oui, c'est pratique j'ai pas envie d'abîmer alors tu vois typiquement un bouquin comme des genesis euh, ah, ouais. je vais pas le trimbaler dans mon sac à dos euh, par mon zéparveau ouais, euh, ouais. j'ai pas envie de les abîmer forcément donc euh, voilà si on joue à la maison euh, je sortirai mes bouquins si je me déplace bah, je serai bien content d'avoir les pdf sur, hein, sur ma tablette bah, ouais, évidemment. Donc, bon, L'intérêt du PDF se fait de plus en plus prégnant, surtout qu'on a de plus en plus de bouquins sublimes ou d'extensions sublimes. C'est surtout pour les extensions, en fait, que je suis mmh. fan du PDF. Mmh. Autant, ouais, le bouquin de base sur une gamme de jeux, ça me semble, ouais... Ça de l'avoir. Ça ne pas à côté. Mais, mais pareil, pour du test, il y a des jeux sur lesquels tu n'es pas complètement convaincu, mmh. Mmh. Mmh. mais que tu as envie de tester... Franchement, quand tu, quand tu trouves un PDF à, à 20 balles, alors vous allez me dire 20 balles, c'est pas rien, on est d'accord. Mmh, mmh, mmh. Mais avant de te lancer dans une gamme euh, où effectivement tu en auras pour minimum 100 balles euh, pour, pour commencer à jouer, bah, tu, je pense que tu peux passer par l'aspect PDF, mmh. qui n'est pas ruineux, mmh. et tout de suite te donner une idée si euh, bah, c'est ton jeu, si tu as envie de le faire jouer, si tu veux aller plus loin. D'accord. Le, le PDF euh, s'impose naturellement. Hein. Voilà. Très bien, le mot de la fin. Euh, pour toi, à la fois sur Dead Genesis, mais surtout sur euh, cette extension euh, Artefact Alors, Dead Genesis, euh, gros bijou, attention, je vous mets en garde, si vous voulez faire ça, sachez que vous rentrez dans un. Voilà, C'est des grosses œuvres. C'est fini, les gars. C'est <rire> des grosses œuvres, ça demande du boulot. <rire> ça demande du boulot. Alors, un MJ passionné, euh, une bande de joueurs qui ont vraiment envie de faire ça, ils vont, ils vont plonger dedans, mais ouais. euh, c'est un, un voyage. Dead Genesis, c'est un, un beau voyage, mais, mais euh, voilà, c'est du boulot. Donc let's go, si, euh, si ça vous botte le, le post-apo, parce que franchement, en post apocalyptique j'ai rare, rarement vu mieux. Ouais, moi aussi, ouais, ouais, carrément. Et puis cette extension, bah, c'est bien pour ceux qui veulent s'y mettre maintenant que Artifact sort. Prends... Franchement, t'achètes la réédition, le coffret avec Primal Punk et Catharsis, et tu te prends le PDF de Artifact. Mm. Et là, t'es prêt. Mm. Mm. T'es chaud pour, euh, pour être maître de jeu euh, et, et te lancer dans l'affaire. Et... Ce qui est bien aussi, c'est les joueurs qui investissent, qui peuvent offrir un PDF à leur maître de jeu. Tu vois. Oh <rire> ça peut être pas mal aussi, parce que c'est toujours le MJ qui achète tout. Alors que les joueurs qui se cotisent pour offrir artefacts à leur maître de jeu, ça peut être une bonne idée les gars. Eh bien écoute, le, le, le, le PDF que Edge nous a envoyé, je te l'offre. Merci Pierre toucher <rire> <rire> non en tout cas moi ce que je vais faire et ça c'est certain et, et, et je, vous en, je vous en donnerai la preuve sur les réseaux sociaux sur Instagram ou quoi que ce soit c'est que dès que Dead Genesis euh, sort euh, en physique je l'achèterai alors que je l'ai en PDF donc euh, c'est vraiment pour vous dire à quel point euh, pour, ce, pour, pour ce, cette série là je suis tombé follement amoureux du, du caractère design de, de, de tout ça et, euh, et je ne doute pas qu'avec un, un caractère design comme celui-ci et le peu que j'en ai lu pour l'instant les quelques centaines de pages que j'ai lu parce qu'il y en a quand même 600 à, à, lire, à lire en tout euh, bah, je suis tombé follement amoureux donc euh, voilà si vous, si vous êtes dans notre communauté vous commencez à nous connaître et à nous, et à nous, et à nous cadrer. Euh, si nous, on kiffe, il y a de fortes chances que vous kiffiez euh, également. Merci beaucoup, euh, Nicolas, une fois de plus, pour cette euh, analyse pertinente et cette expertise qui, euh, qui fait euh, l'exclusivité voilà, euh, sur, euh, sur Pierrot. Merci encore euh, chaleureusement à Edge pour la confiance qu'il nous fait et puis euh, bah, on vous donne rendez-vous euh, très très vite euh, sur la page pour euh, d'autres présentations euh, de JDR, vous inquiétez pas de ce côté là, j'ai bien l'impression qu'on est parti pour, euh, pour du long A très bientôt, je vous souhaite de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que là dans JGNJ vous allez en avoir besoin si vous ne voulez pas vous faire bouffer Voilà tout simplement, allez à très bientôt Ciao. ciao They've taken this world from us, cast us into an uncertain future. Earth is no longer ours. It is ruined. It's time to stand up tall. Once we were the peak of evolution, bending the laws of nature to our whim. But our legacy has been taken from us. The and the fall. This is the age of a new breed. The age of homodigenesis. There will come a day. <gasps>